François Dubé reprend euh, une partie de ma citation qui est effectivement euh, recruter ses discriminés. Euh, donc cette assertion, euh, euh, elle est importante parce qu'elle est simplement, euh, c'est l'idée de faire un clin d'œil en fait finalement à la définition de la discrimination. Euh, quand on revient euh, à l'origine même du mot discriminé euh, et qu'on regarde ses synonymes, discriminer signifie finalement distinguer, démêler. Euh, euh, et, et, et finalement, quand on s'interroge à, à, à la tâche de discriminer sur le marché du travail, c'est-à-dire la position des, des recruteurs euh, qui ont la lourde tâche de sélectionner des candidats sur le marché du travail, euh, on voit bien qu'effectivement, euh, eh recruter, c'est discriminer, parce qu'il s'agit de démêler des candidatures, démêler du vrai du faux dans les parcours qui sont présentés, dans, dans les CV qui sont, qui sont soumis, au, soumis aux, aux recruteurs. Euh, il s'agit de distinguer les meilleurs des moins bons, et puis, euh, euh, notamment, euh, euh, d'envisager euh, dans le futur si euh, le candidat peut potentiellement être un père pour l'organisation. Donc, euh, discriminer, euh, discriminer euh, en tout cas recruter, c'est discriminer parce qu'il s'agit en fait de distinguer des candidatures. Ce qui est plus compliqué, c'est que lorsqu'on on, euh, s'interroge finalement à la notion de discrimination au regard du droit et au regard euh, de, du coup de l'arsenal juridique qui a été mis en place, euh, l'enjeu des recruteurs, euh, aujourd'hui et, et demain, euh, c'est effectivement de faire cette tâche de recrutement euh, tout, en ne en, tout en sélectionnant des candidats sans fonder leur jugement sur un critère prohibé par la loi. Euh, ces critères sont multiples. Aujourd'hui, l'arsenal juridique s'est extrêmement renforcé. On est à plus de 25 critères de discrimination, donc une évolution énorme depuis, euh, depuis 2001. Euh, et ce qui est compliqué pour ces recruteurs, et c'est un peu l'enjeu du livre, c'est de rencontrer euh, leur, leur posture professionnelle et on voit bien euh, les difficultés qu'ils ont euh, parce que nous sommes tous soumis à des représentations sociales. Euh, nous avons tous des représentations sociales. Elles sont, elles sont importantes puisqu'elles nous permettent de, de nous diriger. Elles ont une fonction d'orientation dans, dans l'environnement euh, ces représentations sociales elles sont, on, on, on les fonde ou en tout cas elles sont adossées sur des stéréotypes les stéréotypes peuvent être négatifs positifs sur la jeunesse on le verra peut-être tout à l'heure euh, mais effectivement ce qui est le plus difficile c'est qu'une fois qu'on a, qu a compris qu'on a des stéréotypes euh, ces stéréotypes ils peuvent, ils peuvent du coup s'appuyer sur des préjugés euh, les préjugés c'est l'idée donc du coup d'avoir un sentiment euh, ou de, de de porter un jugement euh, au regard d'une jeunesse euh, ou d'un type de jeunesse parce que, elle, euh, euh, pour la seule raison qu'elle appartiendrait à un certain groupe social. Et ce qui est compliqué, c'est justement euh, de, euh, de, de fonder justement, une sélection de candidats euh, tout en se détachant du coup euh, potentiellement de ces préjugés. Euh, donc il faut accepter qu'on a tous des représentations, des stéréotypes, mais ce qui est essentiel pour les recruteurs aujourd'hui, euh, c'est justement de se détacher de ces stéréotypes et donc de, de pouvoir agir euh, de manière... Euh, j'allais dire, de manière égalitaire, euh, et, et, et, et ça c'est un, un véritable enjeu. Aujourd'hui effectivement en France on voit bien que la méritocratie est remise en cause, euh, on voit bien qu'il y a énormément de jeunes qui sont très diplômés, euh, mais pourtant euh, qui ont du mal à valoriser euh, ces parcours euh, universitaires dans certains secteurs. Donc euh, je pense effectivement euh, qu'on peut parler d'une tyrannie des diplômes parce que certains diplômes, notamment euh, ceux, euh, euh, ceux des jeunes issus des parcours euh, euh, des grandes écoles privées, arrivent plus ou moins à valoriser leur diplôme pendant que d'autres ont du mal justement à valoriser ce diplôme. Néanmoins, on est quand même dans une évolution d'un certain écosystème euh, universitaire. On voit bien qu'il y a un écosystème notamment avec des nouveaux métiers qui sont en train de se, se créer, l'écosystème de l'innovation numérique, l'innovation sociale, laisse place à des parcours assez hybrides, atypiques, où là le diplôme n'est pas forcément valorisé et on va rechercher chez le candidat ou chez le jeune potentiellement ses compétences douces, ce qu'on appelle des soft skills. Et là, il y a vraiment une, une porte, en tout cas une ouverture vers des parcours hybrides où le diplôme ne, ne serait pas le seul sésame qui permettrait de distinguer un candidat plutôt qu'un autre. Alors, les représentations des jeunes sur le marché du travail, donc elles ont elles ont évolué. Aujourd'hui, on sait. Elles aussi finalement entre l'idée que la jeunesse est une ressource et l'idée que la jeunesse est une est un risque, un véritable risque sur le marché du travail. Euh, ces représentations, elles sont euh, directement, j'allais dire, corrélées euh, à la question de la fabrication des politiques euh, d'emploi depuis un certain nombre d'années, euh, depuis plus de 30 ans, euh, puisque on a vu euh, énormément de réformes se, se multiplier euh, pour aider, et ou en tout cas pour favoriser l'insertion professionnelle, et quand on regarde plus précisément en tout cas ces politiques publiques d'emploi, eh bien, on voit bien que la catégorie jeunesse elle est plus il uh, n'y en a pas qu'une euh, mais euh, il y a des points communs dans ces dispositifs euh, d'emploi et euh, une des premières analyses donc du coup qui est, qui est, qui est présente dans ce livre là euh, c'est l'idée de voir finalement que la jeunesse euh, c'est une c'est une main d'oeuvre toujours en attente une main d'oeuvre qui serait euh, toujours à aider euh, et quand on compare euh, ces dispositifs publics d'emploi euh, au niveau français par rapport aux, euh, aux politiques d'emploi aux pays bas ou en allemagne euh, on voit bien que là euh, les jeunes sont considérés, euh, j'allais dire, dans une sorte de non-agency. Ils ne seraient pas acteurs, euh, même après leur processus, euh, j'allais dire leur trajectoire euh, euh, scolaire, universitaire, euh, ils ne, ne seraient pas acteurs de leur propre trajectoire. Euh, ils sont toujours à aider. Donc euh, les, tous, les politiques, toutes les politiques, tous les dispositifs d'emploi, les contrats aidés, euh, euh, les, les, euh, j'allais dire les, les aides financières pour les entreprises, tout ce qui a été pensé, le dernier euh, plan ingénieur, jeune, euh, un parrain, euh, un jeune, etc. Euh, tout ça montre une philosophie, en fait, d'action publique, euh, qui est de l'ordre euh, d'une euh, philosophie qui positionnerait le jeune comme euh, euh, un jeune minoritaire, dans une position euh, qui, euh, qui le placerait, en fait, toujours euh, à être aidé euh, et à ne pas être acteur de sa propre, de sa, de sa propre existence. Et c'est ça qui est intéressant, et donc, toutes ces représentations, les représentations notamment des recruteurs et des employeurs, qui justement font appel à ces dispositifs eux considèrent que les jeunes sont une main d'œuvre soldée en quelque sorte, on doit pouvoir avoir un dispositif d'aide pour pouvoir considérer que c'est une main d'oeuvre que l'on peut facilement recruter la jeunesse en soi est une catégorie qui est quasiment tout le temps mobilisée dans les discours politiques et pourtant on a du mal à l'analyser en tant que catégorie en soins. On n'a pas de ministère de la jeunesse par exemple. Euh, et donc euh, elle est en fait à l'intersection de beaucoup de politiques publiques, politiques de santé, politiques d'emploi, politiques euh, universitaires, etc. Et on n'arrive pas à la penser communément euh, et à mettre en lien notamment la question éducative et la question de l'insertion professionnelle directement. Donc je pense que ce qui serait intéressant, euh, c'est de réfléchir euh, collectivement à, euh, à cette catégorie en tant que catégorie politique, euh, afin de créer euh, vraiment une politique de la jeunesse.